Il est encore tôt, on verra bien. Regardez C'est lui C'est un bicorne, ça Oh. D'après Dave, c'est une version renforcée. Va falloir agir vite et bien. Attendez ah, Quoi T'as peur mmh. On ferait bien de se méfier de ce bestiaux. T'es sûr Il m'a l'air normal, pourtant. Ah oui Attention Ça t'embouche un euh, quoi, pas Ça, c'est bien joué. C'est pas fini 3 voir 1 1 1 Va voir. 1 va 1 1 1 Toujours. Il se pourrait que ça se complique un peu. Ouais, je te le fais pas dire. Cadio! Rassurez, Cadio! Cadio! Et Captain! Magnifique! Ça aurait pu être pire. Ah, ça sonne! Allô Merci d'avoir retrouvé Dave. Il vient de m'appeler pour dire que ça va. Oh. C'est une bonne nouvelle. La voiture est enfin prête pour la route. Ah Au fait, vous pourriez la redécorer aussi. Enfin, c'est à vous de voir. Essayons. Elle vous attend au garage. Génial. Et donc On peut savoir qui sera le chauffeur Ignis est un champion pour ça. Ouais. Mais il pensera à regarder la jauge du réservoir Perso, ça me passe au-dessus de la tête. Comme 90% des choses dans l'existence. Bref, je m'occupe de la conduite. Et moi, de faire la sieste à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a Temps mou avec ce temps c'est vrai n'oubliez pas que les animaux peuvent se montrer de préférence ça va être tranquille Oh! principal, c'est que tu t'amuses pas cool de faire attendre Cindy On ferait mieux d'aller au garage pour... C'est quoi, ça un Il est énorme C'est vraiment un oiseau, ça C'est pas un oiseau, c'est une turbine Autrement dit, un turboiseau. <rire> Impressionnant Sans mou avec ce temps Absolument. Faudrait peut-être se ravitailler en potion. Ah, une suggestion utile pour changer. Comment ça, pour changer Comme il est studieux, bien le bonjour. À bientôt. Ils ont vraiment plein de choses ici. Ça a été un peu long. Mais, à mon avis, ça devrait vous plaire. Elle est presque oh. trop belle pour rouler. La voilà Prenons nos retrouvailles en photo Raison de plus pour en prendre soin. Ah, dites, avant que j'oublie... Vous pourriez effectuer une petite livraison, pour moi Ouais, pas de problème. Ah, génial Cool Comme je savais que vous alliez dire oui, j'ai tout mis dans le coffre. Vous allez trouver un motel sur la route de Galdina. Si vous pouviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel, ça serait génial. Tel grand-père, telle petite fille Noct la voiture est toute belle. Et prête pour la route. Tu veux prendre le volant? Pas sûr que j'en serais capable. Je vois. Dans ce cas, je prends le volant. J'oubliais, avant de partir d'ici, ça vous dit de la customiser? Ce sera quoi aujourd'hui? Choisis ta teinte préférée. Les jantes. Merci, au revoir! Ils ont vraiment super bien arrangé ta bagnole. T'as vu ça? Ça valait le coup d'y laisser mes économies. Ouais, je crois que je vais faire pareil avec ma caisse. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans mon stock? Allez, à bientôt Comment ça se fait qu'il y a des gens qui amènent leurs chocobos ici Ben, les chocobos sont des. Allez, allons-y. Ok, on y va. Hammerhead. Ah, ça... C'est quand même un super garage. Le contraire serait étonnant. Il est tenu par un mécanicien royal. Mais quand on sera rentré, on ne pourra plus y aller, pas vrai Hein ah Tu pourras y aller autant que tu veux. Qu'est-ce qui t'en empêche T'es assez grand. Si ça se trouve, Cindy s'occupera personnellement de la voiture que t'as pas. Ah, C'est donc de ça qu'il s'agit. Oh Je pourrais pouvoir prêter la si tu veux. Oh, t'es sérieux ah. Ah, Merde okay. Je peux pas faire ça. <rire> Une fois qu'on sera rentré, je me paierai ma propre voiture. Ah un monstre Gladio Comme sur des oh. roulettes. à gauche. Compris. Oh. Oups. T'es ou quoi C'est quoi, cette horreur Un truc trop doutable. Ça s'éclaire. Cacio, vas y vas ah. y yeah. okay. yeah. C'est un Oh, vraiment, on veut vraiment se battre contre ça On ne peut pas reculer. Non. Là, à gauche. Attention. Compris – Gladio Tu viens faire des courses ?– J'arrive. Oh Comment ça va, les gars Belle performance. Vous voulez quelque chose à manger Faites votre choix. Merci à vous. Prenez soin de vous. Le coup d'aller voir, c'est quoi? Admirez nos nouveautés. êtes venus chez nous. Revenez nous voir. Oh, je crève de chaud. Ça ah va bah quand enlever ta veste. Noct, qu'est-ce que tu penses de ça Quoi donc Bon, c'est le moment. Ignis, il faut y aller. Juste une seconde. Des tueurs. T'es un peu plus... T'es un peu plus... faire ça, non, peux... On est là, Que je vous sers aujourd'hui? Prenez soin de vous. them. Mm -hmm. Il vaut mieux les éliminer ouais, un par un. Ouais, on sait, ça devient chiant à force. Peu de peine de tuer ces pauvres bêtes. Je sais que c'est un peu tard, mais bon... Malheureusement, dans la nature, c'est tuer ou être tué. C'est comme ça. Non, mais lui dis pas ça, ça va le traumatiser Pas de quartier Arrête un peu de te la jouer. C'est trop facile. T'as à peine transpiré jamais vu une bête comme ça approche-toi et ce sera la démonstration. Vous pouvez voir quelle est. ils te vont pas comprendre ce qu'il aura. C'est parce que... attention Nature c'est parti vais C'est Et eh ben, la chance est contre nous. pas question de baisser les bras. C'est parti Ok Non Utilise-les Ok, okay.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 I'm going to go. – oh, On s'en mêle pas, là ?– Non. C'est bon, allons-y. Sans déconner, t'as un problème, toi. Wow. Quelle belle couleur. Commence à avoir faim. Bonne idée. Bien aussi, Note. Oh, comment ça va, les gars Vous voulez des infos sur la région Pour ce que j'en sais Vous voulez quoi Ça prendra une minute. Bon appétit Ça ne devrait pas être très dur à reproduire. Quelque chose vous intéresse J'apporte ça tout de suite. Oh, ça n'a pas l'air mauvais. J'espère que vous avez bien mangé. C'est risqué de conduire la nuit. Restons-en là. Ce n'est pas très prudent. Si tu veux vraiment continuer, d'accord. Je t'aurais prévenu en tout cas. Nocte. Ça ne te pose pas de problème Il fait super sombre. Mais non, ça va, t'inquiète. Je peux quand même te remplacer. C'est quoi ce truc ah. Ce serait des démons Quoi D'où ils sortent Mais on s'en fout de ça. Faut juste les éviter. Ouais, je suis d'accord. Traînons pas ici. s'ennuyer. On ne voit pas grand-chose. Et toi, tes lunettes Quelle brillante idée, mon cher. Ça, ça risque d'être chaud. Oh, on s'en mêle pas, là hein Non. C'est bon. Allons-y. Sans déconner, t'as un problème. C'est bon Tout le monde est là Désolé. J'espère que je vous ai pas trop fait attendre. Il y en a combien comme ça Assez pas. Oui. On passe à l'action.